Pour importer les fichiers dans KDEN Live. Ici, nous voyons qu'il y a une partie qui s'appelle Clip. C'est là où nous avons tous les différents éléments de KDEN Live. Donc je vais ouvrir mon dossier d'origine. Je vais sélectionner tous les fichiers. Et en gardant le clic gauche appuyé, je fais un glisser-déposer pour les mettre à l'intérieur de Clip et donc nous avons tous nos clips qui sont prêts à être utilisés